Hello, je suis à toulouse avec ma famille et ma fille qui est derrière et euh, là je vais à une rencontre organisée par un réseau d'églises protestantes euh, où je vais intervenir en tant que, <rire> que conférencier et euh, j'ai hâte de vous montrer les coulisses ça y est, c'était il y a une demi-heure, là, j'étais là et euh, il y avait 170 jeunes, c'était juste énorme. Et en fait, ce qui est cool, c'est que euh, donc je suis chrétien et il y a eu un temps de, de chant, de louanges et euh, ça m'a mis dans une énergie de dingue, c'était trop cool. Et puis, on a eu aussi euh, euh, Jéradine, une cliente à moi, qui est venue euh, et sa fille a offert un cadeau pour ma, pour ma fille, donc ça, c'est cool. Donc, il y a Marina et Vi qui vont à Tarbes, elles vont visiter... Euh, euh, ma belle-sœur et moi je passe euh, donc euh, trois jours ici et ah ouais je vais vous montrer ça oh. il est énorme j'ai toujours aimé les cartes et euh, ouais et du coup peut-être je... de quoi j'ai parlé j'ai parlé d'être de... une différence de trouver ses dons de trouver de pratiquer euh, quelque chose qui nous passionne et euh, forcément c'était lié à dieu euh, donc je ne vais pas rentrer forcément dans les détails mais euh, c'était cool aussi de pouvoir parler de choses sans filtre parce que forcément quand je parle avec mes clients il y a des choses dont je ne parle pas parce que c'est pas le sujet tout simplement et là c'était cool de pouvoir juste m'exprimer euh, pleinement, librement et peut-être que je peux le faire un peu plus avec les clients aussi euh, voilà, allez, à toute on a fait deux ateliers d'une heure cet après-midi où euh, je leur ai filé une feuille du coup qui lister plus de 100 qualités et je leur ai demandé de cocher les qualités qui les représentaient mais de ne pas se retenir d'en noter au moins 30 et d'aller les chercher sur le fait que ces qualités-là ils pouvaient les déployer d'autant plus encore dans leur euh, j'allais dire business mais la plupart sont plutôt étudiants euh, ou ils travaillent. et du coup je les ai challengés sur ok comment ils peuvent faire plus de là où ils sont bons plutôt que plus de là où ils sont pas bons et chercher à compenser leurs défauts donc c'était top parce que ça engendrait aussi des temps d'échange des temps de coaching en groupe hein, on peut dire euh, formel et informel et j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, ça et puis c'est ouais c'est toujours sympa aussi d'encourager euh, un public plus jeune donc là on est sur du 20 ans en moyenne euh, un public dont j'ai pas trop l'habitude dans le cadre de mon travail mais en fait dans ma vie euh, associative avec l'église, j'ai beaucoup de, de jeunes à l'époque. Donc je suis très content de retrouver ça. Et voilà, là j'ai besoin d'un peu de repos. Parce que je suis quelqu'un de plutôt introverti. Et ça me vide. Même si je kiffe ça, ça n'empêche que ça me vide. Donc là, je vais aller dans le centre-ville de Toulouse. Euh, voir un peu. Euh, faire un peu mon tourisme, mais surtout me poser, regarder un match de foot. Euh, manger tranquillement avant de retourner ce soir pour une une animation encore et demain du coup j'enchaîne avec une présentation sur vraiment comment euh, sur du dev perso pour faire simple voilà je vous refais un débrief aussi demain de toute façon en train de terminer les slides je sais pas si vous entendez là mais c'est le début de, du temps de louange donc c'est bientôt à mon tour et je le termine un peu à l'arrache au dernier moment c'est un peu une mauvaise habitude et en même temps je sens que j'ai besoin de ça je sais pas comment, en fait il faudrait que je prépare mieux en amont mais que je continue quand même à préparer à la fin parce que ces conférences c'est pas un temps de formation où on enseigne des choses que les gens ne savent pas c'est un temps d'inspiration où c'est notre cœur qui doit parler aux gens et qui doit toucher leur cœur plus que leur tête et donc pour ça je pense que j'ai besoin d'être dans cet instant présent, de sentir par exemple de connaître les sujets que les gens avaient hier pour pouvoir mieux y répondre donc euh, voilà j'ai hâte d'y aller et, euh, et, et, et ben, je me rends compte c'est vraiment quelque chose que j'aime de donner des conférences comme ça c'est un privilège donc je vais y aller, il y a un temps de louange donc on est dimanche matin, normalement je vais à l'église et là en fait bah, je suis là, qui, qui est une église hein, d'ailleurs. Et en fait c'est temps de louange, de chant à Dieu juste avant, c'est juste magnifique parce que ça me met dans une énergie euh, énorme et ça me connecte aussi à Dieu et euh, ça donne du sens à tout ce que je fais. Euh, donc là je vais juste euh, regarder une toute dernière fois peut-être mes slides, prier et puis je vais y aller. Ça s'est hyper bien passé ce matin et puis euh, bah, je suis allé manger, je suis allé prendre un petit temps encore une fois pour être seul et au calme. J'ai eu quelques discussions aussi avec euh, quelques jeunes, c'était cool. Et euh, j'aimerais vous faire part d'une réflexion que j'ai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, j'ai fait plus du dev perso et euh, je me suis trouvé bon, même très bon mais pas genre excellent et, et le problème du développement personnel et de ce qu'on fait dans le business et le fait de, de se faire coacher, de coacher, c'est qu'on cherche tout le temps le top. En tout cas, ce que j'en ai conclu, c'est que c'est pas ma zone de génie parce que ça me fatigue. Je suis, je suis genre lessivé après, je passe un super bon moment, c'était génial, mais je suis juste fatigué et normalement, je mets des guillemets, notre zone de génie n'est pas quelque chose qui nous fatigue tant que ça. donc J'étais en train de me poser la questions. est-ce que euh, je suis un total euh, expert dans le business ou est-ce que je suis un expert dans le déferceau perso Et je me suis dit, bah, peut-être que mon expertise en fait, elle est au croisement des deux. C'est que je ne serai pas le business coach consultant le meilleur au monde. Je ne serai pas le meilleur coach en dev perso. Par contre, je serai l'un des meilleurs dans euh, la, la jonction des deux. Que ce serait difficile de trouver un coach qui soit aussi bon que moi dans les deux domaines. Et je vous fais part de ça parce que on a tendance à tout le temps chercher à, à s'améliorer. Et puis, je me suis aussi dit, en fait, tout ça, on s'en fiche un petit peu. C'est aussi important quelquefois de juste vivre l'instant présent euh, parce qu'au lieu de profiter pleinement de ce que vis, je vis, de ce beau temps, de ce que j'ai pu apporter, de ce que j'ai reçu, bah on est dans le « ouais, mais est-ce que je peux mieux faire ?»« Quelle est ma spécialité ?» On est constamment là-dedans. Donc, j'aimerais aussi vous dire ça, c'est que toutes les fois où vous posez des questions sur ce que vous voulez faire, quelle est votre spécialité, quelle est votre niche, c'est aussi important… Est-ce que je me suis tromper de chemin Je ne pense pas. C'est aussi important, quelquefois, de juste être dans l'action, profiter… Et puis, laisser le temps agir. Le pire, c'est quand on réfléchit à quelle est ma zone de génie Qu'est-ce que je veux faire Et on fait rien, on fait rien. Et là, on trouvera encore moins la réponse. Moi, je sais que c'est en donnant des présentations comme ça, des conférences comme ça, euh, et en étant dans l'action que je me rapproche de plus en plus. Et en fait, ces dernières années, ça a toujours été ça. À force de faire des choses... Petit à petit, je me rends compte, tiens, ça j'aime, ça j'aime moins, ça j'aime, ça j'aime moins, ça j'aime. C'est comme ça que je trouve finalement là où je veux aller. Et c'est pas là, je pense. C'est peut-être là-bas. <rire> et, et voilà, bah, c'est un exemple typique. Je ne peux pas juste m'asseoir et chercher où je veux aller. À un moment donné, je suis obligé de marcher, voir. Tiens, ça, ça me dit quelque chose, ça, ça me plaît, ça, ça me plaît pas. Alors là, pour le coup, dès que j'ai fini la vidéo, je vais mettre mon GPS. Boucherie Baron. Mais dans la vie, il n'y a pas de GPS en fait. On peut se faire coacher, on peut être formé, mais à un moment donné, il faut être dans l'action, il faut être dans le mouvement. Et euh, voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Donc cet après-midi, on va encore animer quelques ateliers, les deux mêmes qu'hier. Ce soir, il y a une animation où je vais juste profiter, entre guillemets. Et demain matin, je vais peut-être revenir pour un temps. Euh, Question, réponse. Ça y est, c'est la fin. Je vais aller retrouver euh, mon épouse et ma fille. Waouh, c'était trois jours hyper riches. Je suis venu avec peu d'attente parce que je connaissais pas. Oui, c'est des poubelles. Euh... Ah, c'est mauvais du coup. Euh... Je venais avec peu d'attentes et en fait, je suis reparti hyper encouragé de voir des jeunes motivés et aussi euh... motivés pour Dieu. Je, je, je me retiens d'en parler parce que... Je sais que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas forcément chrétiens, mais c'est la chose la plus importante pour moi, et de voir, d'être comme ça, avec près de 200 personnes qui partageons la même foi, les mêmes valeurs, ça m'a vraiment boosté. Et ouais, si je peux vous laisser un encouragement, souvent, c'est quand on donne, qu'on reçoit aussi le plus. Je ne suis pas venu avec l'idée de « je vais donner pour recevoir », mais ouais, c'est un bon appel. Toujours cette idée que quand on donne, que ce soit à travers nos coachings, nos vidéos… Euh, nos ateliers, nos formations voilà. c'est quand on donne qu'on reçoit euh, le plus et, et c'est un super rappel. et euh, voilà j'ai ai vraiment aimé et n'hésite pas à laisser un commentaire si vous voulez euh... alors c'est fermé je comptais manger là euh, n'hésite pas à laisser un commentaire si vous voulez euh, dire quoi que ce soit je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de vlog et puis nous on va profiter encore de quelques jours, allez 24 48 heures pour rentrer à Paris, on va faire une étape euh, ça nous fait une deuxième partie de vacances. Ciao, ciao